Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast qui parle des équilibres de vie. Pourquoi tu pars Ah, la fameuse question, pourquoi tu pars On me l'aura posée souvent celle-là. Certains te la posent parce qu'ils n'ont jamais eu envie de partir, donc ils se demandent comment on peut vouloir aller se jeter dans un précipice sans aucun filet, sans aucun confort, sans aucun plan, alors qu'on est bien mieux au chaud dans sa maison. Faut vraiment être inconscient. Les autres, parce qu'ils y pensent au fond d'eux-mêmes, chacun avec ses propres raisons balbutiantes. Ils se demandent comment lui, il a réussi. Il y a aussi ceux qui sont déjà partis, et qui voudraient savoir ce qui se cache au fond des yeux de ce voyageur. La situation pour moi était simple, c'était un rêve de gosse. Quand j'étais petit, je rêvais d'aventure. Je lisais les histoires des cow-boys et des indiens avec les yeux pleins d'étoiles. Je lisais des romans comme Le Seigneur des Anneaux, un monde féerique où l'on suit les héros entre créatures fantastiques et traversées sauvages en pleine nature. J'ai passé mon enfance avec un planisphère sur mon bureau en le regardant les yeux dans le vague pendant des heures. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir par là-bas, ça pousse sur quoi un avocat Bref, aller voir le monde j'avais ça dans le sang, j'en crevais d'envie, et l'aventure depuis toujours me tirait par un bout de manche. Et puis la vie parfois t'emmène dans d'autres directions. Ma vie avait déjà pris un tournant marquant quelques années avant mon départ. Tout juste diplômé d'une école d'ingénieurs, l'avenir semblait bien tracé embauché dans une grosse entreprise française d'informatique, le bon salaire, les congés payés, le rêve. Évidemment, comme tu t'en doutes, quelque chose ne me convenait pas beaucoup déjà à l'époque. Dans ma tête se dessine un plan. Nous sommes alors en 2011. Je calcule que si je travaille un an, je devrais avoir assez d'argent pour partir voyager. Où L'Amérique du Sud. Pourquoi Je ne sais pas. Les plans Aucun. Partir. Seulement voilà. L'univers met sur ma route un événement imprévu. Je rencontre un magicien et on décide de monter notre projet pour créer des spectacles de magie augmentée. On mélange la magie et les arts numériques. Et franchement, pendant 5 ans, je m'éclate. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, ce sera l'occasion d'écrire un autre livre un jour. Malgré cette situation, qui semblait rêver, mes envies de voyage ne m'ont jamais quitté. Au fond de moi, une horloge tournait. Mes 27 ans étaient une étape que je m'étais fixée dans la vie il y a déjà bien longtemps. Et même si j'étais très heureux, je savais qu'il fallait que je réponde à l'appel. Je savais que j'avais pris un engagement avec moi-même des années avant qu'arrive ce jour. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Je sais juste que l'enfant qui sommeille en moi en a toujours rêvé et que je me suis juré que je tiendrai ma promesse. Alors à partir de cette date, c'était décidé, je devais partir, quoi qu'il arrive. Je suis parti le 15 novembre 2016, à 28 ans, après plusieurs mois de préparation. Les derniers mois ressemblaient à une montée à l'échafaud, enfin pour moi en tout cas. Tout s'enchaîne à partir du moment où tu décides d'acheter les billets d'avion. À partir de ce moment-là, le train ne s'arrête plus, il s'emballe même. Ton mental se met à inventer tout plein d'excuses pour ne pas partir. Tout un tas de risques de ce qui pourrait arriver. Tout un tas de trucs géniaux que tu laisses derrière toi. Tout un tas d'opportunités professionnelles, sentimentales, familiales que tu ne saisis pas. Que t'es bien con alors que ta boîte commence à marcher et que des projets intéressants sont en train d'arriver. Que la nana que tu côtoies depuis un an s'annonce comme l'histoire d'amour la plus belle de tes dernières années. Que ton unique grande sœur t'annonce la naissance future de son premier enfant dans les mois qui arrivent. Bref, on dirait presque une conspiration de l'univers pour voir si, oui ou non, t'as vraiment les couilles de partir. Note pour moi-même, apparemment, on n'oublie pas comment taper sur un clavier même après deux ans sans s'en servir. Arrive la date. C'est bon, t'as tout plié. Tes affaires sont entassées dans le garage de papa et maman. T'as passé des heures à faire un sac en emmenant tout un tas de trucs que tu n'utiliseras jamais. Et d'autres qui ne te quitteront pas. Tu as dit au revoir à tout le monde. C'est la dernière soirée, le dernier métro, le dernier RER. Sur la vitre, un mec gravé change. Tu te dis que c'est forcément un signe. En quelques minutes, tu te retrouves dans l'avion qui t'emmène de l'autre côté de l'Atlantique, direction Sao Paulo, au Brésil. Voici les premiers mots de mon carnet. Just give me a call. Bye. Je viens de m'installer en colloque à Paris. Et euh, je gagne bien ma vie. Enfin, je vais bien gagner ma vie. Et euh, sauf que.. Euh, sauf que l'open space, euh, toujours devant mon bureau, euh, ça me saoule un peu. Mon nouveau chef quand je commence mon CDI, il me dit ouais, tu sais, euh, voilà, moi. Je sais plus il avait 27-28 ans je crois à l'époque. Il me dit euh. « Ouais bah tu sais ici c'est tranquille quoi, on a pas mal de vacances, moi je suis bien payé, je viens d'acheter une maison, j'ai un enfant, bon voilà, c'est posé quoi, ça va. » Et en fait moi ça, ça me ça me, ça me, ça me déclenche de ouf quoi, ça, je me dis mais, « mais moi je veux, je veux pas me faire attraper par ça. » Et du coup à ce moment là, il y a un plan dans ma tête, euh, je me dis « moi je veux partir en voyage. » Donc je fais le calcul, on est en septembre 2011. Je sais que 1er janvier 2013, un an et trois mois après, euh, j'avais compté qu'avec si je mettais de l'argent de côté, euh, j'avais des trucs de participation intéressement, je sais pas quoi, ces trucs comme ça de boîte et tout. J'avais en fait j'avais de la thune, et donc en fait en vrai, un an plus tard, euh, je m'étais dit je pars en voyage. Sauf que, <rire> tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai un peu changé mes plans, parce que pendant mon stage, je vais raconter l'anecdote parce que c'est rigolo, le mardi dans cette boîte, c'était le jour des fruits. Bon, à la machine à café t'avais des panières à fruits en libre-service, et moi j'avais repéré le truc, et du coup le mardi je faisais mes courses. <rire> J'arrivais avec un gros sac de course. <rire> et ouais, ouais, ouais, Et du coup, pour pas me faire griller, je récupérais plein de fruits à mon étage. Mais vu que ce serait trop grillé si je remplis mon sac là, tu vois, j'allais à tous les autres étages du bâtiment <rire> et je récupérais des fruits à chaque étage. <rire> et un jour, j'arrive là et je vois un type. Et je sais que c'est un autre stagiaire de mon open space, tu vois. <rire> et je vois qu'il met un truc derrière son dos comme ça. Je me dis, ah, salut et tout. Ah, comment ça va Et lui, fait, t'es qui là hein Je dis, chez Clément, on m'appelle Gamji. Toi, tu dis, qui, ah Ouais je m'appelle Moula, machin. Tu, tu fais quoi là Il fait, oh non rien, rien du tout, je visite Je te dis, ouais. Je dis, ah, allez arrête. Et, et, en fait, il fait, ah bon ça va, je récupère des fruits et tout. Je lui fais mec je fais la même. <rire> et du coup, en fait, on devient pote. Et euh, je tripe trop avec ce gars. Et euh, on devient trop pote. Et donc là, il m'explique qu'il est magicien. Il avait fait une vidéo sur internet où il avait fait des numéros de magie avec une kinect et de la vidéoprojection. Il avait réussi à rencontrer euh, parmi les big boss de la boîte, et il dit trop bien, ils m'ont proposé l'opportunité de rejouer mon numéro que j'ai fait dans la vidéo, mais de le rejouer euh, dans l'amphithéâtre euh, de la boîte. Je dis « Ah mais c'est trop génial, bravo et tout, c'est trop cool et tout... » Et puis là, <rire> et là, je le vois vraiment littéralement blémir, et je dis « Bah ça va ?» Il fait « Ouais, non mais attends, mais... » En fait, ce que j'ai fait là, ça marche en vidéo, mais ça peut pas du tout marcher sur scène. C'est impossible que ça marche. <rire> je lui dis, ah, je c'est dommage. <rire> Tant pis, quoi. Il fait, ah, et là, je le vois, il y a mode panique, en mode, putain, c'est la semaine prochaine, comment je vais faire, je suis dans la merde et tout. Je lui dis, écoute, moi, j'ai fini mon stage, je lui dit, Écoute moi, j'ai fini mon sujet de stage, j'attends de commencer mon CDI, du coup, là, j'ai du temps. Du coup, je peux t'aider, parce que le logiciel que tu utilises pour faire les créas, moi, j'ai développé des parties du logiciel pendant mon stage, donc je le connais, quoi. On me dit oh, « vas-y, ce serait trop cool et tout. » Et en fait, bah le truc s'est un peu lancé comme ça, quoi. On a fait on a, on a présenté un numéro euh, qu'on a monté à la rage dans, dans cet amphithéâtre où je codais la nuit. Et... Mais bon, en fait, c'était il y avait la deadline et il fallait que ça joue, quoi. Il y avait un public qui venait à un moment donné, donc on a essayé de construire un truc pour que ça marche, quoi. Et puis, euh, et puis en fait, là, euh, on joue ce truc. Bon, globalement, ça plaît, les gens trouvent ça cool et tout. Et puis, en fait, Microsoft entend parler de nous et de trucs qu'on a fait, et puis de la vidéo, et puis ils disent « Ah bah vous avez fait un numéro dans cette boîte, ah bah du coup venez dans notre boîte refaire la même chose. »« Puisque vous utilisez la Kinect, machin, c'est trop bien. » Du coup, genre trois semaines, un mois après, on se retrouve là-bas aussi, et on rejoue le numéro qu'on avait fait, et, et en fait après, puis il y a des contacts et tout ça, on, on est invité par euh, donc les top managers de cette boîte dans laquelle je bossais. Donc là je suis en CDI, tu vois, et donc euh, en fait je commence à bosser sur ma, mon, mon taf, euh, mon vrai taf quoi. Et du coup, ouais, la nuit, euh, la nuit, le soir et la nuit, euh, on, on bosse sur le numéro parce qu'en fait, ils nous ont invités à aller jouer à Séville devant les top managers de la boîte. Il y a les 200 plus haut placés de la boîte plus le grand patron euh, et ils font leur congrès annuel et euh, du coup, euh, ils veulent absolument qu'on vienne refaire ce spectacle puisqu'ils utilisent les logiciels de la boîte. Donc, euh, vous êtes invités à venir euh, faire votre show, quoi. Et le, et le show, il marche trop bien, quoi. Genre, on avait un... On avait 15 minutes, tu vois, de numéros enchaînés, il y avait des trucs euh, juste magiques et puis des trucs avec écran et, euh, et ça cartonne quoi, les gens ils adorent et tout, et là, euh... et donc là, ça, ça, ça doit être début décembre 2011 et là, à ce, ce moment-là, euh, en magie ça n'existe pas, il n'y a personne qui a fait ça et euh, le magicien il commence un petit peu à, à chatouiller l'outil du numérique mais, euh, mais globalement ça n'existe pas quoi. Donc en fait, on fait cet événement et là, euh, les gens ont kiffé et ils nous disent « Bon, il faut que vous fassiez la même chose euh, à Orlando euh, dans un mois pour le top meeting marketing. Il y a 2000 personnes, euh, vous venez à Orlando pour refaire la même chose. <rire> » Ok Et là, euh, bah là, je me dis, vas-y, enfin, euh, euh, faut, faut y aller, quoi. Je me fais chier dans mon taf, ça me prend du temps, j'ai plus le temps de gérer les deux. Euh, je suis à trois jours de ma fin de période d'essai, et euh, je vais voir mon chef, et euh, un matin, je vais le voir, je dis, écoute, bah, faut qu'on parle. Je lui dis, euh, bon, bah, je vais partir, quoi. Et là, je le vois trop mal, et je dis, bah ouais, désolé, là, du coup, là, la semaine dernière, j'étais à Orlando, en tout cas, on a fait le spectacle, là, avec Moula, on parle de monter une boîte, euh, j'ai trop envie de faire ça, quoi. Le scénario au vu de mes parents, il n'est pas le même. <rire> euh, bah, mes parents ont... Quand le fils a eu un CDI dans une grosse boîte, euh, ça a été le, la, la victoire, l'apaisement, le... ça y est, enfin quoi, c'est bon, on l'a calé après toutes ces tumultes dans ses études, tout son, tout son je-m'en-foutisme. Et du coup, le jour où je pose ma dème, euh, mon père, des fois, donc, bossait à Clermont, mais des fois bossait à côté de Paris. Et donc, c'était un midi, on mangeait ensemble. <rire> Et je lui dis, écoute, papa, écoute, papa, j'ai posé madame, je vais monter une boîte avec vous là. <rire> Et là, ouais, il s'est un peu énervé quand même, <rire> il m'a dit mais t'es fou, mais pourquoi t'as fait ça, non mais on t'avait dit de pas le faire, t'es complètement inconscient, tu te rends pas compte des risques que tu prends, non mais c'est n'importe quoi, comment tu vas payer ton loyer, non mais c'est n'importe quoi, comment tu vas faire, comment tu vas gagner de l'argent, c'est inadmissible, et moi je me rappelle vraiment, <rire> ouais mais plein d'idéaux tu vois, je leur disais non mais ouais, mais euh, je m'énervais aussi tu vois, Je disais, non mais regarde des gens comme Steve Jobs tu vois, ils ont commencé dans leur garage, il fallait bien commencer quelque part, il fallait bien qu'ils testent des trucs et tout, et puis bah lui, il me disait, non mais arrête de dire des conneries, euh, c'est bon ça, c'est des histoires qu'on nous raconte, non mais attends, ça... y il en a qu'un sur un million des comme ça, je dis ouais mais moi si j'essaye pas, je saurais pas, du coup je veux essayer, on verra bien et tout ça, ça a quand même un peu chauffé. Du coup on crée cette boîte avec Moula, la boîte s'appelle Augmented Magic, on crée des numéros de magie augmentée du coup qui mélangent la magie et les technologies, et donc moi je m'occupe de toute la partie technologique des numéros. On écrit les numéros ensemble, euh, Moula apporte une, sa vision euh, magique et d'illusion. Moi j'apporte une vision euh, technologique de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technologie aujourd'hui pour réaliser des illusions. Et on crée des numéros comme ça ensemble, et après du coup c'est souvent des numéros avec euh, de la vidéoprojection par exemple au mur ou on utilisait des, des téléphones pour faire des tours, euh, des trucs comme ça. Et euh, du coup bah, moi je développe euh, les programmes qui font les visuels, donc je développe les visuels, je développe euh, les applications sur le mobile, euh, je gère un peu les projets, les équipes techniques. Euh, j'appelais les, les gens qui nous accueillaient sur place pour leur expliquer de quoi on avait besoin. J'allais sur place, gérer gérais la régie sur place. Euh, on a très vite commencé à bouger à 3 parce qu'on avait besoin d'un âge de lumière avec nous. Et puis euh, et voilà, du coup, il y a une partie euh, création de numéros où je code des trucs. Donc ça, c'était ça surtout au début on a quand même pas mal créé de contenu. Ouais, il y a, a d'énormes galères au milieu. Hein, franchement, bon, la première, première, un ou deux premières années, c'est quand même un peu fluctuant. Il y a des gros passages à vide où il euh, n'y a pas assez de spectacles et tout. Euh, et je me découvre une passion en fait. Ouais, tu bouges tout le temps quoi, tu bouges tout le temps c'est un peu épuisant. Après c'est vrai que je travaille, je travaille jour, nuit, week-end, je, je, je crois que je mets deux ans avant de prendre une semaine de vacances. J'expliquais aux gens et je voyais des messages sur Facebook, ah le lundi matin c'est dur, j'avais pas de lundi matin quoi. Le dimanche, le dimanche soir je bossais, le lundi je bossais tu vois, et en fait j'étais content. ça m'éclate en fait je m'éclate et, et je m'étais pas éclaté dans mon taf jusque là tu vois et après à un moment donné on était en mode tournée où on on avait euh, plusieurs spectacles par mois, à droite à gauche, dans tous les pays du monde. où euh, Du coup, tu euh, arrives d'un pays avec euh, trois valises, tu poses tes valises, tu, tu défais tes valises, tu retestes ton matériel, tu reprépares une autre liste de matériel pour un autre numéro qui part ailleurs, et puis après tu repars. Et Donc c'est assez effréné. quoi. Euh, là, c'est en continu, on commence à faire des gros plateaux télé. Euh, en Inde, où on joue devant 10 000 personnes. Plutôt dans le sud-ouest, et euh, je voyais pas beaucoup, je voyais pas beaucoup ma famille quand même. Je voyais à Noël et puis un peu l'été, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais quand même, euh, ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps quoi. Ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, et, et donc, ouais, au bout d'un moment, ça a, ça a commencé à être vraiment plus, euh, enfin, un peu plus pesant quoi, parce que j'avais vraiment pas de temps pour moi, et puis. Et puis c'était un rythme effréné qui s'arrêtait jamais, tu vois C'était toujours un nouveau projet, c'était toujours un nouveau truc, c'était toujours un truc plus gros. Je commençais à être un peu, un peu saoulé, un peu fatigué. Il euh, y a eu quand même pas mal de grosses déconvenues, tu vois eu... Il ouais, y a eu des spectacles qu'on... Il ouais, y a eu des ratés techniques, mais bon ça ça arrivait. Et puis après, il y a eu des... Il y a eu des spectacles que t'as plus envie de faire, tu vois Et puis après, petit à petit, ouais, je, je... On allait de plus en plus vers des trucs qui, moi, me correspondaient pas. Et euh, qui je pense euh, qui est un peu à l'encontre de mon éthique. Et ouais, du coup ça, ça, ça me saoulait quoi. En fait j'étais avec des gens qui m'inspiraient pas trop. En fait j'adorais la partie plutôt au spectacle, mais en fait pour des raisons de on doit faire vivre la boîte, bon, on faisait plein de trucs qui devaient nous rapporter de l'argent. Et, euh, et moi ça, ça, ça, me, ça me saoulait quoi. Là je, je, je suis tombé malade quoi, tu vois, je tombais malade parce que je travaillais trop. Je dormais au, dans des théâtres, je dormais à ma régie euh, sous, sous le bureau, tu vois, pour faire, pouvoir faire une sieste de 20 minutes parce que c'était les seules 20 minutes que je pouvais dormir dans la journée. Tu joues à un endroit, tu conduis la nuit dans un camion pour aller dans un autre endroit. Euh, tu dois en même temps développer le spectacle, en même temps développer euh, l'appli euh, machin pour euh, telle boîte, parce qu'on leur a promis qu'on allait leur envoyer la telle appli avant tel jour surchargé de taf parce que tu as 8000 casquettes puis tu dois tout développer puis tout faire dans l'urgence puis tout doit être prêt demain tu vois <rire> peut-être que je me suis un peu essoufflé tu vois sur la fin la transition elle a rien à voir avec euh, mon taf je prenais mon, mon, mon agenda euh, en ligne où j'allais euh, plusieurs années après et, euh, et, euh, et je mettais des messages pour le mois dans le futur et du coup je m'étais mis un rappel dans mon calendrier à 27 ans. Je l'ai complètement zappé. Qui disait mais genre un truc tout con genre alors mec c'est bon t'as bougé. Et quand je l'ai revu je me suis dit ah putain ouais c'est vrai. Et je me, suis dit, ben en fait, je, ouais, je me suis dit, en fait, tout ce que je vis c'est cool, je suis en train de monter des projets cool et, euh, et, euh, et c'est en train de prendre de l'ampleur et ça, ça peut aller, vraiment aller vers des trucs super intéressants. Et, et je sais pas, y il y avait cette obligation que j'avais pris avec moi-même que genre, euh, moi je, le gamin il voulait voyager quoi. Et, euh, et, et alors là, il n'y avait, y avait pas d'alternative que là, il, je devais répondre à l'appel et je devais tenir mes engagements avec ce truc de bon bah ok j'ai 27 ans j'ai pas d'enfant euh, je, peux, je peux partir en voyage là maintenant si je le fais pas maintenant je vais jamais le faire de ma vie et euh, et du coup faut, faut que je parte maintenant quoi ah, les parents c'est pas super bien passé je les ai un peu prévenus au dernier moment Ça a été, ouais, bon, j'arrête augmenter le magic parce que, euh, que j'ai envie de partir en voyage, j'ai toujours voulu partir en voyage et... Au mois d'août, je crois, je leur ai dit, on est au mois d'août, euh, voilà, au mois de novembre, j'ai un billet d'avion, euh, je pars quoi. Mais bon, c'était pas, ça faisait pas partie de leurs envies, tu vois. Ils étaient pas en mode, ah ouais, trop bien, mon fils, tu vas où, tu vois. C'était plutôt en mode, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu fais ça, mais c'est dangereux, mais t'as pas d'argent, euh, parce que, en fait à ce moment-là, moi, ça fait 5 ans que je bosse au SMIC, tu vois, à Paris. Du coup, euh, bon ben, bah, j'ai pas d'argent, j'ai zéro économie en fait. Euh, du coup, euh, j'ai pas de thunes. Donc non, ouais, là, les parents, ils, ils ont, ils ont, ils ont du mal à, ils ont, ils ont du mal à me supporter dans, dans, dans mes choix, quoi. Claire, euh, Claire, je la rencontre un an avant de partir, enfin je la rencontre bien avant, mais euh, on a finalement une relation qui commence à peu près un an avant que je parte, sauf que en fait, quand on commence à se voir plus régulièrement, euh, moi je lui dis assez vite en fait, euh, parce que là je sais déjà que je vais partir, et je lui dis écoute je sais pas quand est-ce que je pars, mais euh, là dans l'année qui vient euh, je vais être parti quoi, du coup... C'est aussi à toi de voir ce que tu as envie de faire et de comment tu veux gérer le truc, tu vois, mais bon, si toi, tu... toi du coup, ça, ça ne te convient pas, euh, comme dit, le, bah, je comprendrais que tu partes, quoi. Mais en fait, dans tous les cas, moi, euh, copine ou pas copine, je pars et je pars seul. J'avais 27 ans à ce moment-là dans ma vie. Et à 27 ans, j'avais jamais su ce que je voulais faire, quoi. En fait, j'avais suivi le flot de tout ce qui s'était présenté à moi, mais genre, moi, qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui me définit Qu'est-ce qu que moi j'ai envie C'est quoi mon rêve Ben, j'en savais rien. Et euh, j'étais pas plus avancé que le gamji à 16-17 ans au lycée, j'étais pas plus avancé que le mec à l'école d'ingé qui a trouvé un taf, qui a rencontré ce projet cool, qui lui a pris plein de trucs, tu vois, mais qui arrive là, dix ans après... Enfin, pas dix ans après, mais 7-8 ans après, ou... Où... Ces rêves, c'est peut-être pas les miens, et, et genre, je, je, je, je, sais pas, je sais pas pourquoi je suis là. Et, et j'ai l'impression de... J'ai l'impression d'être vide, quoi. J'ai l'impression de, de, de, de pas avoir ce truc qui m'anime, ce truc qui me fait avancer. Et, et du coup, c'est ça. Je dis, moi, pourquoi je pars en voyage Je pars chercher ça. Je veux savoir c'est quoi, tu vois. Je, je, je savais pas trop si j'allais revenir, quoi. Je partais pas dans... Le... J'allais revenir, mais... Euh... Mais il y avait une partie de moi qui n'était pas complètement attachée à revenir, quoi, qui s'était dit euh, « je vais aller jusqu'au bout du truc, je vais aller jusqu'au plus extrême de ce que je peux vivre, pour voir ce qu'il y a. C'est quoi Pourquoi tu vis Pourquoi tu vis Pourquoi es là quoi ?» Et, et, et moi, de ne pas avoir cette réponse à cette question, ça me rendrait ça ultra triste. Quoi. Je, je, je me disais mais, « mais, mais, mais ça sert à rien, quoi. ça sert à rien que je sois là. » ou... Et tu vois, les trucs que j'avais peur de me faire embarquer dans cette vie plan-plan, bah finalement, Augmented Magic, ça n'a pas été ça, mais un peu, tu vois. C'est une forme de routine qui était certes extraordinaire par rapport à la vie d'autres gens, qui était certes ultra cool, parce que je rencontrais des célébrités, je vivais des trucs incroyables, et je voyageais partout dans le monde, j'ai rempli un passeport, enfin, tout ce qui, dans la vie de pas mal de gens, pourrait être incroyable, mais... Mais en fait, c'était aussi pour penser le, le, le truc qui, en fait, au fond de moi, savait, savait toujours pas ce qu'il foutait là, et pourquoi... Et, et pourquoi, il est, pourquoi il était né, quoi Pourquoi il était là, et pourquoi il était venu, et, et, et qu'est-ce qu'il devait foutre ici, quoi Et cette, cette question-là, elle me rendait très triste. Et donc, je suis parti un peu avec cette idée de... Euh, bon, tu, tu, tu vas aller chercher, quoi. Je sais pas trop comment, je sais pas trop où, mais, mais genre... Euh, je vais essayer, ça de plus. Genre je vais au moins, je vais au moins essayer, je m'étais donné jusqu'à mes 27, là tes 27 ils sont arrivés, et globalement bah tu sais toujours pas, genre tu sais pas où tu vas, tu sais pas c'est quoi tes rêves, tu sais pas, tu sais pas comment tu, quelle place tu veux dans le monde, Mais en fait tu, tu te poses pas la question non plus. Mais par contre tu veux une réponse, et de pas avoir de réponse ça, ça te frustre, et ça te rend malheureux. Du coup bah va te poser la question quoi, et va trouver une réponse. Et clairement, j'ai aucune idée de la réponse. Et je me demandais s'il y avait une réponse. Je me demandais même. Et je crois que j'étais terrorisé d'imaginer que la réponse, ça pouvait être n'y bah, rien. Tu vois. Genre, il euh, n'y a juste rien qui t'anime dans la vie, tu vois. C'est juste là pour aider les autres. Et. Et ouais, ça, c'était.. Euh... Ouais, j'avais peur de ça, quoi. Mais bon, je me suis fallait je me jette dans le trou quoi donc c'est un peu ça les raisons qui m'ont poussé à partir c'est un peu ça les 27 ans quoi.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 Je m'appelle Gamji et vous écoutez Déséquilibre. Crois en toi et n'oublie pas qu'un jour, ça va marcher. Ça va marcher.